content de vous voir vidéo SQDC aujourd'hui vidéo très attendue des abonnés Whitman ou plus ou moins euh, déjà plus d'une semaine que j'annonce le produit sur Instagram pas beaucoup d'effets pas beaucoup d'enthousiasme de, de, de, et encore une fois le gouvernement nous a menti sur le site de la SQDC face aux terpènes c'est répétitif euh, c'est des menteurs des incompétents euh, le produit, aujourd'hui, écoutez, c'est un produit de Plantation Cérès, euh, distribué par The Great White North Grower, euh, une compagnie de Montréal qui distribue euh, 11 marques différentes, je crois. Donc, euh, Plantation Cérès, on y va avec la dixième planète. Dixième planète, c'est le nom du cannabis, le nom de la variété. Euh, je me demandais est-ce que c'est une variété inventée par Plantation céréales, eh bien, croyez-le ou non, euh, si on va sur leafly.ca, euh, ben, c'est un produit créé par Ethos. On connaît le Ethos Blue avec euh, tremblant cannabis, je crois. Euh, écoutez, c'était fabriqué par Ethos Génétique, le dixième planète, et ça a été croisé, Planète of the Grape, croisé avec Quattro Kush. Donc, euh, Planet of the Grape, mélangé en quadro, quatro, trop, couche, ça fait dixième planète. C'est supposé, selon le site de leafly.ca, goûter euh, gazi, raisin et agrumes, et moufette en plus, et épicé. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de goût. Euh, J'imagine, selon le phénotype, euh, il y en a quelques-uns qui vont goûter plus le raisin, d'autres plus l'agrumes. Donc, dixième planète ici de plantation Cérès, quel, quel goût va nous sortir ce phénotype? Si on va sur le site de la SUDC, menteur encore, menteur, euh, ils nous écrivent que les terpènes sont... Myrcène, limonène, linalol, ils savent très bien que myrcène, limonène sont les deux terpènes préférés à Winman, sont les deux terpènes les plus populaires de la SQDC. Myrcène, limonène, linalol. J'ai acheté ce produit-là à cause de myrcène, limonène, euh, 22 dollars. Si je vais voir, euh, ils ont un autre produit, Plantation céréales ça s'appelle Loud Dream. Ils ont aussi inscrit myrcène Limonène, Karyophyllène, Linalol. Donc, à cause du Karyophyllène, à cause du Karyophyllène de Loud Dream, j'ai choisi 10e planète. Parce que sur le site du gouvernement, le site de la SQDC, on nous inscrit que 10e planète n'a pas de Karyophyllène. Donc, myrcène, limonène, linalol. Sur le contenant, sur le contenant, c'est écrit les terpènes. Myrcène, trans, caryophyllène, linalol. Il y a du caryophyllène là-dedans. Il n'y a pas de limonène. C'est écrit limonène sur le site de la SQDC. Il n'y en a pas. Encore une fois, une erreur. Répétitif. C'est pas des exceptions. Je comprends pas pourquoi c'est toléré par vous, les abonnés de Winman. Pourquoi vous acceptez ça? Ouais, mais Winman, appelle, appelle. Je fais des vidéos. Je vous réponds sur Instagram. Les boys, j'ai pas le temps. Il faut que vous appelez. Il faut que vous m'aidiez à appeler au service à la clientèle. Appelez au 1-8-8-8. Il faut que vous appelez. Je peux pas. Je fais une vidéo pour vous l'annoncer. Ça va me prendre 20 minutes, cette vidéo-là. Je peux pas prendre un autre 20 minutes à chaque jour pour faire des choses comme ça. J'ai besoin de vous. C'est pas seulement Weedman qui va faire changer les choses. J'ai besoin de vous. Encore des erreurs. Vous écoutez les vidéos SQDC Review. Vous écoutez pas les vidéos de Growing de Weedman. Mais vous écoutez les vidéos de SQDC de Weedman. Vous devriez écouter les vidéos de Growing. On en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, c'est incroyable. Il faut que vous m'aidez. C'est même pas vrai. Moi, j'achète ça par le facteur. Je, je fais des des, des livraisons euh, euh, le, le jour même. Parce que je me fie aussi de l'SQDC. Toujours des erreurs. On se fie aux terpènes. Parce que les terpènes, c'est le goût. Les terpènes, c'est l'arôme. Et les terpènes font aussi le buzz. et À chaque fois que mes cannabis... À chaque fois que j'aime un cannabis, souvent, souvent, souvent... Myrcène Limonène est là. J'ai acheté myrcène Limonène, et là-dedans, j'ai pas de limonène. J'ai du cariofilène Et j'ai pas choisi celui-là. J'ai pas choisi Loud Dream, parce que c'était écrit cariofilène Puis lui, il y en a pas. Puis il y en a, finalement. C'est pas correct, man. 1 551 2161 Service à la clientèle SQDC. Pourquoi vous inscrivez des terpènes sur votre site Internet qui ne sont pas inscrits sur le contenant. J'ai acheté des contenants plusieurs fois et c'est pas la même description, c'est pas les mêmes terpènes. Hey, c'est pas moi qui est malade, là. Les terpènes, c'est le buzz. Tu comprends? Fait que toi, si tu veux buzzer, réveiller, tu veux buzzer que relax, faut que tu choisisses ta bonne terpène. Arrête avec le THC. Là. Faut que tu arrêtes avec le THC. Le THC, c'est ces autres. Les autres chaînes YouTube. Là, t'arrêtes, le man. Les terpènes, c'est important. Les terpènes, c'est aussi important que le THC. On en veut du THC. On en veut du THC. Mais on veut des terpènes. Faut que vous m'aidiez. 1-888-551-2161. Pourquoi vous inscrivez pas les bonnes terpènes sur votre site Internet? Je me fie au site Internet quand j'achète des produits... Par livraison. 10 planète, 22$. Et sur le, selon le site de la citronné, moufette, sucré. Donc, ça ressemble un petit peu à les flics. Les flics, c'était citronné, moufette, épicé. Mais là, ici, c'est écrit Cariofilane. Donc, le v'là, le épicé. Là, le petit contenant, le petit euh, sachet bleu, là ici, là, là, là, la petite languette. Bon, enfin. Bon. Plantation Serail sur deux produits, veut un sur deux. Donc, qualité ordinaire. C'est 22$, c'est pas euh, 25$. Donc, euh, pardon, pardon, pardon. Donc, c'est 22$. Euh, bon, on va encore faire l'erreur d'accrocher ça. Alright. Bon, on va regarder ça avec des lunettes un peu plus d'approche. Alors, ah, non, Zuzucano fait du cannabis plus beau que ça. Euh, Turp Center fait du cannabis plus beau que ça. Euh, Winman, je pense que une fois sur deux fait du cannabis plus beau que ça. Root Base fait du cannabis plus beau que ça. Donc euh, Plantation Cérès. Est-ce euh, est que ça va goûter bon? Mais je sais pas ce qui se passe ces temps-ci. Il n'y a pas de Beauveda, il n'y a pas de boost. Donc félicitations. C'est. C'est euh, pas, pas humide. C'est pas trop sec. C'est correct. C'est bien correct. Qualité régulière, là, vraiment régulière, pour 3$ de plus. Je te le dis, je te le dis, je te le dis, là, je te le dis. 25$ SQDC, c'est rendu là, le, le, le, la qualité. C'est rendu.. Euh, on est content. À 25$, je te le dis, il y a de la qualité SQDC. Et puis, euh, c'est le nouveau standard. Euh, à 22$, je comprends que c'est moins cher, mais à 25$, tu as, as quelque chose de très bien. Ça ici, c'est... Euh... Ça fait longtemps qu'on pas essayé du EXO, là, mais c'est qualité EXO. Euh... Peut-être un petit peu mieux que Good Supply ou même égal. C'est du bas de gamme. C'est du bas de gamme pour ce qu'on retrouve à la SQDC. Donc, il faut, faut les grainer. Depuis quelques temps, là, euh, juste sentir comme ça, c'est pas Il faut les Ça va donner euh, une meilleure idée au goût. Euh, ça goûte un petit peu le plastique, sinon, euh, c'est pas évident. Là. C est, c est, Allez toujours sur mon Instagram, on va bientôt être 1800, il manque 6 personnes, 6 personnes d'à peu près dans 3-4 jours, 3-4 jours, je cherche le coin, hein? dans 3-4 jours, on, on va atteindre le 1800 sur Instagram, donc on a à peu près 2 abonnés par jour sur Instagram, donc qui sera la 1800e personne. Hey, je suis vraiment fier de mon Instagram. Là, avec ma story. Euh, C'est cool. Hein? Instagram, la story. là, J'aime vraiment ça. Euh, pour ceux qui suivent hein, mon Instagram, vous savez quelle va être la prochaine vidéo SQDC. Ce sont des euh, abonnés Instagram qui ont choisi. Ils avaient le choix entre euh, le Mac de Omi et le Ice Cream Cake de Indiva. Donc, euh, pour ceux qui sont sur Instagram, savent très bien lequel des deux euh, va bientôt apparaître sur la chaîne de Winman. Donc euh, c'est pas euh, désagréable. Euh, On va fumer ça. Ça sent pas super gros, man. Ça sent pas super gros. Allez sur mon Instagram. Il n'y avait rien de beau à voir là-dessus, là. Tu vas voir quand même ça sur mon Instagram. Euh, les plus belles cocottes, les plus grosses, sont être là. Là, j'ai pris les plus petites pour me rouler un joint. Je vais pas faire de dégâts. On va enlever ça. surprendrait, même sans l'avoir essayé, là, ça me surprendrait là, de d'en racheter d'autres. On dit 3$ de plus, c'est 25$, mais pour 2$ et 20 sous, tu as du Canara Biotech, que ce soit du Tribal ou bien du, euh, du Orchid c'est les produits euh, avec cbd de canara biotech donc vraiment là, euh, plantation cérès faut que tu mettes ça à 20$ mon homme pour les yeux en tout cas pour les yeux je sais pas s'il va me buzzer pendant euh, 8 heures de temps c'est une joke c'est une joke c'est une joke Bon, est-ce que le buzz va durer une heure et demie, deux heures, deux heures trente? C'est un peu comme ça là, que. Que je regarde un peu la qualité du buzz. Euh, mais le buzz en tant que tel, comment, comment tu te sens là? Aussi, c'est important. Euh, c'est pas tous les cannabis qui buzzent de la même façon. Et la durée du buzz. La misère avec ma caméra. Bon. Alright, dixième planète. Dixième planète, ça l'existe. Ça l'existe sur Leafly. Quoi trop? Couche mélangée en planète of the Great donne le 10e planète. Taux de THC très faible. Très, très faible. On peut avoir entre 14 et 17. J'ai eu 14. J'ai eu 14.08. C'est triste. Est-ce que ça va être une surprise? On va savoir immédiatement, la gang. Plantation Cérèse, 10e planète. 22 piastres. 22 dollars. Je pensais que c'était disponible un peu partout. Il euh, y, y en a plus du tout. Il ah, y en a un petit peu à Montréal. Ça commence un peu le à, à disparaître. Oh, il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. <coughs> Pas incroyable, C'est un peu de raisin, un peu le raisin, mais on est loin là de des deux produits au raisin qu'on on connaît avec Sandra raphaël et puis. Euh... Ça me rappelle, c'est le... fait longtemps, là. Ça commence à faire beaucoup de variété dans ma petite tête. Euh... Et puis, aussi, le Sandial Gore, qui avait un produit... Tu sais, les cocottes sont mauves. Très léger, man. Très, très, très léger. 14%. Mais, Pour ceux qui veulent commencer euh, léger, un petit coup de raisin, mais à peine, à peine, à peine. Là. On est, on est, c'est pas du 4 heures, pas beaucoup d'intérêt aussi. Le par des euh, abonnés euh, sur Instagram, euh, vraiment pas beaucoup d'intérêt. Euh, pas grand personne m'en ont parlé. Pas quand personne était intéressé à le savoir, finalement. Un petit goût de raisin? C'est la seule chose qui je pas capable de goûter. Euh, je trouve pas qu'il y a moufette, ni agrumes, ni citron. Euh, si on se fie sur le CDSQDC... Le raisin, je vais mettre ça sur le goût du sucré. Mais euh, moufette citron. Moi, je le goûte pas. Peut-être que d'autres personnes vont être capables de le goûter. Surtout que citron serait la première chose à, à, à goûter le plus. Citronné, moufette, c'est les deux premières choses à goûter. Je le goûte pas du tout. Troisième chose, c'est sucré. Donc peut-être que je goûte le sucré dans, dans, dans mon goût raisin, là, tu sais. Écoute, très, très, très léger, 14%. Il n'est pas mauvais, petit goût de raisin. Rien d'autre à dire, moi. J'en rachèterai pas. J'en rachèterai pas. Euh, euh, le 14%, là, c'est un 14%. Puis Les terpènes ne font pas en sorte là, que le buzz est incroyable. Euh, très léger. Très léger comme buzz. Très léger. Je laisse là-dessus, donne un pouce à la vidéo, va t'abonner sur Instagram, va t'abonner sur YouTube et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.